I'm no Eh bien, bonjour à tous Bonjour Bienvenue dans une nouvelle vidéo booktubing pour un livre de la sélection Baobab du prix Lire dans le 20ème. On va vous présenter Moi et les Aquaboys, un livre écrit par Nat Lordsema. Alors, Moi et les Aquaboys, c'est l'histoire de Lou Brown qui a 15 ans qui, en fait, toute sa vie a été entraînée pour faire de la natation, a passé son temps dans des entraînements de natation, etc. Et un jour, en fait, elle participe à une sélection pour intégrer l'équipe olympique. Je crois que c'est de l'Angleterre, du coup, il me semble. Et en fait, elle est sûre d'être sélectionnée et elle rate. Et là, le petit monde de Brown euh, s'effondre. Euh, la vie devient trop étroite, avec ses épaules trop larges, ses cheveux trop chlorés. Euh, se... Elle ne sait plus quoi faire de son, de son temps, parce qu'elle passait son temps euh, dans la piscine et que maintenant elle semble désœuvrée, démunie, elle déprime, etc. Jusqu'au jour où elle rencontre trois garçons qui lui demandent en fait de, de les entraîner pour faire une chorégraphie sous l'eau pour une émission qui ressemble un peu à l'équivalent de La France a un incroyable talent. Oui, c'est exactement ça. Et donc, en fait, ils veulent danser dans une cuve d'eau, euh, faire une chorégraphie sous l'eau. Et donc, euh, un peu intrigué par ce projet, mais en même temps, euh curieuse et sensible au charme de certains de ses garçons. Elle va se lancer dans le projet et, euh, et voilà, à partir de là, vont s'enchaîner des épisodes loufoques, euh, assez, assez rigolos et, et sympathiques. <rire> euh, je ne vais pas tout vous spoiler, mais euh, voilà, c'est en gros, c'est l'histoire. Pourquoi tu as aimé Rémy oh, bah, C'est euh, un livre qui fait se sentir bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre, euh, un livre comme ça. C'est drôle du début à la fin et en même temps, c'est touchant. Parce que ça parle d'amitié, ça parle de popularité, de passion, de, de choses comme ça. Et c'est vraiment écrit... C'est trop mignon, en fait. Mmh, c'est vrai. Alors pour ceux qui connaissent et qui aimeraient, ça m'a fait penser vachement, moi, au journal de Georgia Nicholson. Dans euh, le ton de l'écriture un peu piquant. Euh, le, le personnage, il a vachement d'autodérision aussi. Oui, elle, a, elle se moque d'elle-même, justement, de sa carrure de nageuse, euh, de son côté un peu à côté de la plaque par rapport aux autres jeunes de son âge. Euh, et c'est vraiment hyper drôle, enfin, il y a vraiment euh, la plume de l'auteur est vraiment euh, pff, hilarante. Enfin, moi je me suis bidonnée allègrement dans le métro en lisant ce livre. C'est <rire> vraiment super drôle. Et ouais, les personnages attachants... Euh... Ouais, les personnages sont pas en reste. On découvre toute la ouais. famille de Lou qui, euh, qui, qui est vraiment très très chouette, entre sa grande sœur qui, elle, est super populaire, mmh. et euh, au lycée, etc. Mmh. Mais c'est très chouette, c'est une bonne réflexion sur le lycée, sur des moments qui sont pas forcément évidents. Euh. Mmh. Euh, bah, voilà, c'est comme... euh, vraiment un livre savoureux qu'on vous conseille fortement tout à fait <rire>